Voici comment les noirs... Bonjour Moura Bonjour la reine de Vous avez noé noé noé noé de haut là haut. Un beau soleil ici là oh my god ne vous en pas trop sur bonne année tout ça là écoutez restons concentrés bonjour vous savez que je fais mes directs toujours pour vous remettre sur le je veux vous remettre sur les bonnes pensées parce que quand tu penses bien tu vas bien agir quand tu agis bien tu vas voir tes bénédictions donc, si vous êtes dans la ville de Douala ou Yaoundé et vous avez des témoignages, écoutez-moi bien. Je vais faire une cérémonie, euh, ce sera à confirmer demain. Je vais faire une cérémonie physique à Douala, c'est-à-dire du 31 au 1er. Normalement, on va s'asseoir pour manger. Mais je voudrais que ce soit une soirée aussi où vous partagez votre expérience. Beaucoup d'entre vous, vous avez commencé vos business. J'ai au moins ces trois femmes quand je pense à trois qui ont commencé à lancer leur, leur activité beaucoup vous avez repris vos activités. C'est vous que je cherche. Donc, envoyez-moi votre témoignage si vous êtes à distance. Si vous êtes à doigt là, je vous invite à venir. Mais je vous ai dit, je confirmerai demain. Donc, on peut dire qu'il y a 80% de chances que ça se passe. Je veux qu'on ait des bases claires pour commencer 2023. J'ai beaucoup enseigné sur la page ici, beaucoup. Vous savez que je passe des journées à préparer du contenu, à faire des vidéos. Tout ça pour que vous, puissiez, vous soyez conscient. Bonjour, bonjour, bonjour. Donc, envoyez vos témoignages en inbox sur la page. Donc, je donne d'abord l'avertissement pour les scammers. Il y a beaucoup de scammers qui, euh, qui ont mis une photo de profil qui ressemble à la mienne et qui vont vous dire vont vous approcher, dire, Bonjour, tu me connais que je suis la lumière. Moi, je vous, je vais jamais vous écrire. Ça, c'est pour Facebook. Même si vous voyez le nom ressemble à The Gif Academy, sachez que ce n'est pas moi. Je ne vous écrirai pas. La personne vous dit, je vais vous envoyer les produits. Je ne suis pas moi. Là, ce n'est pas moi. Ok. Maintenant, si vous voulez vous faire scammer, euh, c'est pas un problème. Mais si vous voulez qu'on mange votre argent, allez-y, donnez-leur votre argent. c'est pas un souci. Ok. Donc, si vous avez un témoignage... Parce que je sais qu'il y en a qui vont me suivre depuis un mois, d'autres vous me suivez depuis huit mois. mois. J'étais avec une dame l'autre jour, elle me racontait comment c'est... Elle a des petits trucs de sa vie qui sont en train de changer. Donc, genre, elle n'en revient pas en fait. Quand elle regarde sa vie à cette fin d'année, elle se rend compte qu'il y a tellement de choses qui vont changer dans sa vie. Parfois, c'est facile de ne pas compter ses bénédictions et, et d'oublier. Peut-être que tu arrives à te lever pour prier maintenant, alors qu'avant tu ne priais pas. Tu vis seul parce que ton homme est parti. T'as abandonné parti. Dans les vidéos que je fais durant l'année, je vous donne, je vous joue beaucoup de conscience pour que vous ne soyez plus bêtes. Idriss, je m'en fous si tes choses ne marchent pas. J'ai au moins 300 vidéos sur cette page. Ça, c'est sur Facebook. Et je vous ai dit, je suis pas dans le genre de direct que vous venez. Je, je vous dis, wow, oh, tes personnes te détestent. Oh, c'est ça que tu cherches. Si je t'en prie, prends tes pieds, tu pars. Donc, celui qui sait, tous ceux qui me suivent, je vous ai déjà dit. Je veux travailler avec les gens qui eux-mêmes veulent travailler et les gens qui ont déjà commencé à travailler. Il y en a parmi vous, vous avez travaillé, vous êtes des travailleurs, vous êtes des bosseurs, mais vous ne savez pas pourquoi vos choses ne marchent pas. Donc envoyez vos témoignages, voyez depuis combien de mois vous me suivez et ce qui a déjà changé dans votre vie. J'ai un monsieur, il m'a contacté de la Suisse. Il a écouté mes vidéos pendant un bout, il a commencé à faire son lavage au sel. On n'a pas eu trop de peine à faire la consultation, c'est-à-dire que j'ai pu lui parler dans les jours qui venaient. Et vous savez, il y a beaucoup d'entre vous, vous êtes des rois, et vous êtes censé même déjà écrire des livres, des choses comme ça. Il y en a, vous êtes en Europe, là-bas, vous avez un amour pour la culture africaine. Et votre mission, c'est même de restaurer le patrimoine africain. Faire des recherches et venir inspirer à nouveau euh, vos compatriotes et il y a un truc que je remarquais c'est que l'homme avait, avait beaucoup d'attaques sur sa tête quand on bloque ton intelligence ou encore quand on bloque bonjour Monica Basson ou encore beaucoup bon quand on bloque je euh, ne euh, sais pas dire c'est l'une des stratégies que l'ennemi utilise beaucoup Par exemple, une dame, j'ai travaillé sur une dame l'autre jour l'esprit qui l'a dérangé disait que il est dans sa tête donc sur le cul chevelu comme ça et il a empêché qu'elle ne fasse le doctorat tu vois déjà des filles qui étaient tellement elles fréquentes. il dit que non elle ne va pas faire le doctorat elle ne va plus fréquenter moi bon, pas le mariage qu'il a aussi bloqué bloqué ses finances cette partie pour la tête là Donc, il a reçu une huile J'appelle euh, ça lui de blindage. Je lui ai dit mets lui de blindage fidèlement chaque jour sur ta tête. Suis ta tête. Il a reçu lui, ça fait peut-être un mois. Bonjour, euh, bonjour Antonio, bonjour. L'autre jour, ça fait deux jours, il me fait un message, il me dit, j'ai rêvé qu'il y avait une peau, il y avait des peaux mortes qui sortaient, donc que la peau de ma tête et de mon visage quittait. En français, on dit que, je, que je, je suis en train de muer, que je muais. Tu dis ok. Tu te rappelles que quand je t'ai regardé au départ, j'ai dit, il y a plein de blocages qu'on a mis sur ta tête, tu t'es idées. Parfois, quand tu fais ton travail, Dieu va te montrer. Il y en a parmi vous, des rêves alors que les gens me disent que c'est des nids joués. Tellement de rêves. de rêve il y a un autre euh, attendez j'essaie un peu de repérer ça il poste ça il y a, sur la page ici là il ya la section des témoignages c'est sait jamais là bas qui était poster tout ça euh, il y a eu qui il y a cette dame euh, avant-hier dont le fils était parti depuis six mois il voulait pas revenir à la maison et il, il ne parlait pas de sa mère on a travaillé travaillé l'autre jour euh, l'enfant lui écrit avant, non, ça fait trois jours. Il lui écrit, il dit Est-ce que je peux venir à la maison Il arrive, il monte dans sa chambre, chambre qu'il a abandonnée et qui est restée vide depuis qu'il est parti. Et là, il s'est couché, il a dormi pendant une heure dans sa chambre. Et aussi beaucoup d'entre vous, vous revenez de très loin. C'est-à-dire, tu es. Euh, tu ne sais même pas que tu es bloqué. Michel, Michel, bon, vous allez attendre, Je vais chercher. Euh, je vais avoir le charger si il ne marche pas. Si ça ne marche pas, je pourrais pas charger. Can you bring me the other head, this head, please? I need to charge my phone. And there's a power bank in my bag, I think. A white power bank. Um, This leave it on here. Pick it up for me. It's still not working, so it's a cable. Can you bring me your cable, please? pas marcher tu euh, oublie tes rêves fais seulement pour le travail spirituel souvent, que vous êtes très impatient aussi Et ça en fait ça m'énerve souvent vous êtes très impatient thank you on va voir si le cadre sera chargé Thank you. Come, comme and take this one. Bon, Dieu peut rattraper au moins le truc là, non? Ça, c'était l'embuscade, ça. Mon chargeur me parle d'entourer le marché. C'est bizarre. Bon, je peux continuer que tout ce que vous commencez comme projet est attaqué écoutez moi bien tu voyages tu pars en Europe comme tu viens d'atterrir en Europe là ne te dérange pas on est en train d'attaquer ton arrivée en Europe quand tu viens d'ouvrir le magasin là le plan des gens sur toi c'est que dans 6 mois maximum, que tu fermes le magasin là et c'est que parfois on se dit ah, qui me déteste moi je suis gentil avec tout le monde c'est même les gens comme toi, c'est les gibiers comme toi là qu'on cherche tu es le genre de gibier que les, eux ils cherchent les over mmh, Antonio, tu as tu es le genre de gars que tu veux, tu veux tout pour rien c'est ça aussi. Voilà, Je crois que ça c'est une mentalité que les gens qui me suivent ont changé un peu dans eux cette année. La mentalité de l'église vous a appris que tu viens à l'église. Tu sors peut-être tes 50 qu'il y a dans ta poche ou 200. Tu donnes. Tu donnes ton sujet de prière. Tu manges la communion des gens gratuitement. Après tu sors, tu rentres. Tu espères que tu seras béni tu espères tout se paye c'est pour ça que quand tu pars en supermarché pour tu sautes avec un produit tu dois donner l'argent du produit Rubinès qui veut la consultation pour que je te consulte tu dois d'abord commencer par te laver avec le sel si tu te laves pas avec le sel oublie Fais au moins trois jours de lavage au sel, matin et soir. Et tu me contactes, tu me payes 110 dollars. Tu as compris 110 dollars. Je me prends plus la consultation normale. Quand on veut dans normal, là, trop, la liste de est trop énorme. Trois jours de lavage au sel et puis tu me contactes. Il y a cette mentalité qu'on vous a appris que vous, vous pouvez avoir tout pour rien. C'est absurde. On te met dans une société où tu payes le loyer. Tu vis dans la maison que quand tu payes. Et toute situation où tu restes, tu ne payes pas, mais tu manges. Vous qui partez, dormir chez les gens, vous mangez, vous ne donnez rien là. Tu es chez ta soeur depuis trois ans. Tu es chez ta soeur depuis trois ans. Tu pars là-bas, on mange ton, ton cerveau. On suce ton étoile. C'est toi-même qui as cherché. Tu veux comprendre? Parce que tu vas avoir tout pourri. Tu manges dans la main de quelqu'un tous les jours. Tu donnes dans la chambre de la personne. Tu ne payes pas le loyer. Après, tu vas marcher galantement. Les choses vont avancer. Les choses vont avancer. C'est les portes que vous ouvrez pour qu'on vous, vous finisse. Ah. Christiane, je vous, ad... je vous demande de faire des messages inbox avec vos témoignages. Voilà Christiane qui dit que la... le lavage au sel avec les urines est merveilleux. La patience est une vertu. Mes rêves sont très clairs aujourd'hui. Je ne pas vous aimer ça. Non, Mackenzie, c'est seulement la consultation, maman. Peut-être que vous pensez que je suis l'une de vos Tiktokuses que vous venez, vous me voyez cela. Je, je, pour, me, pour me parler, je demandais 5 euros. Non, mamie, tu as compris. Parfois tu payes même 110 dollars, là tu ne me parles même pas. Je te rembourse même encore ton argent après. Et tu as compris, maman. Les inbox de TikTok sont trop pleins, vraiment. Il y a WhatsApp, il y a le lien de WhatsApp là-bas. Même WhatsApp, c'est plein, mais vraiment, parfois, WhatsApp je réponds un peu. Mais TikTok, c'est trop. TikTok, c'est beaucoup. J'ai mis le lien de WhatsApp sur la page de TikTok. Allez regarder là-bas. Pour le gabon ceux qui je suis à libreville pour quelques jours encore le gabon le numéro de libreville c'est le 07 donc 074 18 0080 les autres les numéros du cameroun c'est sur la page facebook donc ne cherchez pas que les arnaqueurs viennent vous écrire en inbox que bonjour je suis la reine jocelyne tu connais qui je suis que tu sais qui je suis Antonio, je t'ai répondu et tu n'as pas compris. Moi, je parle toujours en parabole. Il que tu fais partie des gens qui veulent tout recevoir pour rien. Va sur ma page TikTok, j'ai mis les vidéos là-bas. Tu vas dépenser des mégas pour regarder ce que j'ai mis. Tu as compris, papa? J'ai mis plein de vidéos sur TikTok. Va là-bas, tu regardes. Mais si je veux venir prendre mes deux minutes dans le direct pour qu'ils te disent ça, mm, non, oui. Donc, je vais rentrer dans le vif du sujet de ce que je voulais dire aujourd'hui. Si vous m'avez écrit une fois, écrivez encore. Il y a des gens qui m'écrivent même pendant deux semaines avant que je réponde. 2023, quand vous êtes entré dans d'entrer là. 2023, quand vous allez entrer là. Ma consultation, tu donnes 110 dollars. Et après, je vais te donner une ligne de traitement qui peut aller sur six mois. de 6 mois. Donc je vais pas te dire que tu peux. En 6 mois, tu peux te passer même 2 millions, même 3 millions. Voilà. Bon, je, je rentre maintenant à mon sujet. 2023, comme je disais, dans lequel vous êtes en de partir là. Il y a les choses que vous devez. Vous êtes très indiscipliné. C'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, vous n'avancez pas. Vous prenez le travail spirituel comme... Les, ah, c'est le spirituel, c'est non. Vous ne savez pas que tout dans votre vie commence dans le spirituel. Donc, de, dans la nuit du 31 au 1er, <coughs> on sera en direct. Donc, j'aimerais bien que vous puissiez vous connecter. Ceux qui seront dans la vie de là vous allez venir physiquement. Je confirmerai ceci demain. Je vais faire une affiche que je, vous, je vais vous, en, vous en envoyer demain. On va planifier 2023. 2023, on ne va pas être une année comme les autres. Premièrement, tu as te décider que côté spirituel, je vais me discipliner. Je vais m'organiser. Vous savez que sur ma page, je ne parle pas seulement de spiritualité. Je parle d'organisation des finances. Les dépenses non nécessaires que vous faites là. Tu veux qu'on te voie, tu vas acheter un perruque, tu mets. Tu veux qu'on te voie, tu pars, tu achètes des habits, tu peux tu, tu, tu, tu. Alors que tu n'as même pas un salaire mensuel fixe. Dans les 10-20 premières années de ta vie, tout ce que tu dois faire, investir, commencer plusieurs sources de revenus, lancer plusieurs activités, ça ne va pas marcher tout d'un coup. Il y a la période d'incubation. Moi, j'appelle ça même la période de test. Parce que tout ce que tu vas faire ne va pas marcher. Et puis à la période où tu vas maintenant, tu vas développer la persévérance. Et dans le tas, tu es en train d'apprendre. Donc peut-être 2023, c'est votre année de, où tu es à 75% de téléchargement. C'est-à-dire tu, tu vois le au bout du tunnel. Bonjour fleur d'été. Tu dois décider que ce que je n'ai pas... Il y en a parmi vous, vous avez commencé dans le passé, vous avez laissé. Vous avez commencé, vous avez laissé. Vous avez commencé, vous avez laissé. Décide-toi qu'en 2023, si je serai consistant. Certains d'entre vous, c'est même pas qu'on a bloqué ton business. C'est seulement qu'on a fait dans ton corps de telle façon que tu commences. Et que tu, laisses tu commences, tu laisses. Tu commences, tu laisses. Il suffit juste que l'année si, j'ai dit lavez vos pipi, lavez vos selles, Je vais en parler dans, dans, dans quelques instants. Que tu te décides. Il pleut, il neige. Une fille m'envoie un témoignage, je elle me dit que elle a acheté un kit de déblocage. Parce que quand tu fais la consultation, je vends les kits. Il y a aussi les offrandes que tu as fait, Il y a les sacrifices que je vais faire sur toi. Il y a de, de, beaucoup de travaux que je fais. Elle dit que c'est un travail de six mois. Ça veut dire que par mois, tu peux faire deux trucs. Pendant que quotidiennement, tu fais ta part de tout là-bas. Tu achètes des produits que tu utilises là-bas au quotidien. Donc, elle achète un kit de déblocage plus plus. Comme ça que j'appelle ça. Le premier jour qu'elle commence à faire, non c'est un, un garçon pardon, le premier jour, c'est un gars qui a peut-être un kiosque où il, il, il topope le téléphone là, il, il, il fait les recherches. Le premier jour, merci d'avoir partagé ma, ma vidéo, merci à ceux qui ont partagé. Le premier jour, il euh, fait le le, le, le, le truc, le, le kit, une femme vient dans son rêve, elle dit, tes trucs que tu fais, ça va pas marcher. « Ton travail que tu as commencé là, ça va pas marcher, tu vas voir. » Et il dit que dans la journée, la femme là est venue pour mettre le crédit dans son téléphone. Le même soir de cette journée, c'est-à-dire 18 h elle le bip, il appelle après, il dit « Ah non, je me suis trompé le numéro. » Et il a vraiment dans, dans son rêve la nuit. Elle vient de décourager. Parfois, tu es dans ton quartier, comme ça tu fais ta chose. Tu as un grand mais sorcier quelque part là-bas qui est sur toi. Après, il se réveille, il part dans la chambre dormir. Après avoir fait le rêve là au salon, il se lève, il va pisser, il va dormir dans la chambre. Dans le deuxième rêve, il rêve, il voit comment une femme lui dit, voilà, bah moi, je divorce avec toi, je pars, elle se fâche. Vous êtes là parfois comme ça, hein? qu'une entité, quand c'est s'est assise sur votre vie, toi, tu sais que là où je suis là, ma vie ne va pas. Tu ne sais même pas quoi faire. Tu ne sais pas par où commencer. Tu sais pas ta propre force, tu tournes en rond. Tu, pas ta tu, tu sais qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose. Chaque année, ça fait 10 ans que je suis ici en Europe, mais voilà. Tu cotises un peu d'argent comme ça, là. Un problème, tu as cotisé 2200 euros. Un problème de 2000 euros va venir en décembre aussi. Ça va prendre tout ton argent que Janvier, tu en encore la case départ. Heureusement, Dieu, mais si que tu as Tu as même la, la, la, la positivité Donc tu n'abandonnes pas L'autre me dit qu'elle dort, elle rêve Elle est train de faire son travail spirituel aussi Elle voit comment Elle est dans l'eau euh... Le chargé, ne change pas Oh my god Le direct ne va pas durer aujourd'hui, vraiment c'est pas qu'elle démon est en train de vous prêter d'attaquer ce direct. I don't know which which demon is attacking my direct vraiment. Donc allez chercher à l'instant notre charge. Et puis on va se parler plus tard. On fera ça plus tard. Comme au Gabon, les gens ne veulent qu'à 9 heures. Les Gabonais, monde à gagner. gagné. 9 heures, c'est là qu'ils ouvrent. Bonjour TikTok. Tous mes deux téléphones sont à 5 donc vraiment. Mon chargeur s'est gâté la nuit, je ne savais pas. La dame dit que dans le rêve, elle voit comment elle a se noyait. Un crocodile est en train de l'attaquer. Et un monsieur en blanc vient. Il a sort de l'eau. Elle-même elle prend le couteau, elle donne le monsieur blanc. Il a découpé le, le, le, le crocodile avec. Je lui ai dit que c'est ton ange qui t'a montré. Le Seigneur t'a comment ton ange est en train de. Que le travail que tu es en train de faire, comment ça en train de marcher. De, quand vous allez commencer à vous laver avec le sel, donc si tu m'écoutes. Je vais bientôt arrêter le direct. Donc Je vais refaire notre direct dans la journée. Quand tu commences ton travail spirituel, c'est comme si tous les petits blocages de chaque jour, la crise s'accumule sur toi. Ça fait que tu as la paresse de prier. Tu as la paresse de partir à tu... Donc tu vas, tu as la paresse. Tu vois, même tout dans le rêve, tu te réveilles. On te dit, écris, tu n'écris pas. Je ne sais pas pourquoi. Alors que c'est le détail que tu as écrit là qui va t'aider. Quand tu commences d'abord, première chose, peut-être que vous m'écoutez, vous ne vous êtes pas encore lavé, non? En te lavant, dans, dans 30 minutes, là, dans le sel tu mets dans l'eau tu lis le psaume 35 91 tu te laves avec l'eau là tu te laves avec matin et soir les astuces que je vous donne je vous dis que 80% de mes astuces tu n'as pas besoin de me donner l'argent pas ce qu'on fait Va ah, seulement faire. Après ton bain de sel, tu es allé te coucher, tu as rêvé d'être en guerre. Quand tu rêves de la guerre, ça veut dire que tu es sous attaque spirituelle. Tu es sous attaque spirituelle. Ok, bon, TikTok, votre téléphone de TikTok n'a ne, ne, pas de batterie. Pour, pour Facebook, il y a encore 2% de batterie. On va voir ce que, que Facebook va donner. Allez sur mon Facebook, regardez la vidéo, s'il vous plaît. Sur Facebook, c'est The Give Academy. C'est que quand le nom est écrit ici, les autres peuvent vous voir. Maintenant, j'ai parlé aussi du bain d'urine. Le, le bain d'urine, après le bain de sel, quand tu as commencé à fidèlement faire ton bain de sel, c'est l'autre dimension. Il y a des personnes qui font ça tous les jours. Je te réveille le matin. Il y a deux options. Soit tu te levais à 3 heures, tu pisses, tu te laves avec, tu mets le sel dedans. Si tu as le « Donne-moi tout » ou bien le parfum exterminator, tu mets dedans. Mais le par... Je vous ai cautionné que le parfum exterminator, on utilise ça qu'une fois. Tu as une situation tu utilises, après là tu, tu peux avoir un mois en utiliser. Donc, tu me donnes le sel avec du rime. Tu dis de somme 35 dessus. Tu peux avoir quelque chose de particulier que tu demandes. Seigneur, pourquoi mon business aujourd'hui marche que, Si quelqu'un me doit de l'argent qui me remet, si quelqu'un m'a promis l'argent qui me donne, euh, telle chose que je voulais, j'appelle mon agent aujourd'hui. Tout l'argent que tu as prévu pour moi, Seigneur, donne-moi. La maison, c'est que la le crédit bancaire que j'ai demandé, ça se passe. Tu te laves avec ça à 3 heures. Après, tu pars encore te coucher. La nature. Le bain pour les amants, là, je n'ai pas moi les astuces comme ça. Mes astuces sont payantes pour les amants, le bain des amants. Tu as compris J'ai des produits que te donnent. Le truc avec vous, c'est quoi hein Vous cherchez toujours. Je dis, le sel, tu ne fais pas le sel. Tu ne fais pas l'urine. Tu veux maintenant pour les amants. Vous n'aimez pas faire d'abord la base. Quand tu ne construis pas la fondation de la maison, peu importe combien je vais mettre sur ça, ça va pas donner. Et c'est ça votre problème. Vous voulez quand je parle du sel, ah oui, oui, bon oui. sel c'est sel, pardon. Vous commencez par dire que le gros sel, le petit sel, le cellule sel. Tu as le sel dans ta cuisine aujourd'hui là, non. Ta femme ne peut pas avec quoi vous avez des fausses questions, les faux blocages. En fait, ce sont des excuses. Ne faites même pas vous avez suivi. Ne faites pas. Parce que vous aimez toujours que quelqu'un soit au contrôle de votre vie. On te dit ce que toi-même, tu peux faire vous te détacher seul d'abord. Tu dis Non. Vois-moi, dis-moi. Vois-moi. Quand tu finis de laver avec le sel ou avec l'urine, tu ne te rinces pas. Tu laisses ça sèche seul. Après, tu ne pas te coucher encore, tu dors. Tu mets un peu le parfum sur toi parce qu'il ne faut pas que tu sentes le pipi à côté de ton mari. Après, tu vas te coucher encore, tu dors. Donc, il y a des règles de base que vous devez observer pour cette année 2023. Premièrement, tu ne blagues pas avec ton côté spirituel. Deuxièmement, tu dois apprendre. Tu dois apprendre à nouveau à commencer ton salaka. Le salaka, c'est l'action de chaque mois de ton argent qui entre dans ta main. Tu dois prendre une partie, tu donnes à d'autres personnes. Ça peut être les, les orphelins. Ça peut être... Euh, je rappelle que l'argent que tu donnes à tes parents et à tes enfants, c'est différent. Donc ne dites pas que, comme j'ai donné l'argent à mes parents, je sais pas, mon saraka. Non. Tu sais pas comment. Tu sais pas quoi. Tu sais pas, parfois, tu fais... Parfois plusieurs semaines sans tu fais les, les semaines sans me suivre. Après tu recommences, tu fais les astuces, tu rechanges le changement. Après tu abandonnes. Ah ma chérie tu n'as pas encore assez souffert non. Eh <rire> hey, ma chérie. Moi je dis que la vie est simple. Tant que tu n'as pas encore souffert jusqu'à dire que c'est bon c'est bon. Souffrance sort de chez moi. Ton baillon ne t'a pas encore humilié. Ta famille ne t'a pas encore moqué de toi. Et te voilà, à 45 ans, tu dois encore chez ta petite soeur. Hum? Non, non, ne t'a pas encore humilié, ma chérie. Quand tu dit, déjà fait le lavage, ne te donne pas le sel. Va souffrir. Tu as compris C'est ça qui me plaît, en fait, parce que Dieu a donné le libre arbitre à chacun. Ismaël, tu demandes si un homme peut faire le bain de pipi Quand j'ai dit de pisser là, est-ce que j'ai donné la position pour pisser Est-ce que j'ai dit que tu te coubes et tu pisses J'ai dit que tu prends l'urine du matin, non Tu veux maintenant me demander si un homme peut faire ça, pourquoi Avez-vous bêtes questions là Un homme peut-il faire le bain d'urine J'ai dit bain d'urine pour femme. J'ai dit que bain urine, quand on, on, les urines qu'on a On s'est coubées avant de recueillir Bonjour zone interdite Vous même là vous échangez. ah? J'ai parlé du salaka Voilà décembre voilà décembre. Même si c'est 2000, il y a beaucoup d'entre vous, les hommes surtout, vous êtes bloqués parce que vous n'aidez pas vos enfants. Tu es là comme ça, ton enfant est là-bas, il souffre. Je n'ai pas l'argent. Tu vas aller donner la vie de Bé, Tu vas acheter la vie à Bé, non Pour sortir avec le 20, le 20, combien là Tu vas lui donner combien Tu négliges ton enfant. Là, tu négliges ton enfant j'ai beaucoup de personnes que j'ai observées comme ça il néglige son enfant et ces choses ne marchent pas Après, il va se plaindre même si c'est 1000 francs envoie à la grand mère de ton enfant c'est à dire la mère de, ta, de la mère de ton enfant là, qui s'occupe de, de ton enfant elle vend les tomates pour s'occuper de ta fille Prends même 2000 tu dis maman, c'est fort sur moi. Maman, débrouille-toi avec les 2 La mère, elle va comprendre. Pas les petits manques de respect que vous faites là. Est-ce que j'ai l'argent J'ai même d'abord. On voit ta montre, montre de 20 000. C'est comme ça que vous attirez la malédiction sur vous-même, vous-même. Je peux dire ça parce que j'ai un cousin comme ça. Son premier enfant, sa mère a dit qu'elle va s'occuper de l'enfant. Deuxième enfant, je le fais aussi, mais tu as 30 ans, tu parles plus. Parfois, enfin, je reste censé, ils vont lui donner l'argent. Je dis, tu envoies l'argent à l'enfant. Est-ce que j'ai Il faut voir comment il Sa S'apologie. C'est comme ça que ta vie va toujours tourner. On va te donner l'argent Tu vas dire une fois Donc, le spirituel... C'est pour ça que vous voyez souvent les gens, ils ne se lavent pas avec le sel, non, non, non. Mais c'est quelqu'un en qu Noël comme ça, là, il a au moins 50 familles qui dépendent de lui. Il a au moins 50 familles. Il les aide, il les aide. Et celui qui est chiche, généralement, il n'a pas beaucoup. Et 2023, tu dois aussi te décider que c'est l'année où tu vas devenir indépendant. Beaucoup d'entre vous dépendent encore des gens. Tu vis chez ta soeur, tu es contente. gérer le plus loyer de 300 euros que tu ne veux pas aller payer seul là. Tu vas en payer de ta vie, au moins 5 ans de ta vie. Après, tu vas dire qu'elle t'exploite. Elle ne t'exploite pas. Tu donnes donner ma chérie. Elle ne t'espère pas. Tu crois que tu es sage non La sagesse va te servir, te va te euh, choisir, tu vas voir. Je n'explique pas les rêves, expert digital. Je n'expliquerai pas le rêve ici là. Écoute ce que j'ai dit. Tu ne veux pas écouter Tu, tu peux te déconnecter maman. oui oh, tu peux partir. Voilà. Je donne des choses clés que vous devez avoir, ça doit devenir votre de principe. Je ne dépends, 2023, je ne dépendrai plus des gens. Il y a des esprits qui bloquent vos finances pour que vous ne quittez pas la maison familiale. J'ai bloqué son argent. Parce qu'on sait que dans votre maison familiale, on a enterré les choses. Chaque jour, tu traverses, ça ça te bloque. Tu traverses, tu entres, tu te couches, tu dors. Tu traverses, tu sors, tu pars, tu sors. Le matin, tu, ta vie n'avance pas. Tout ce que tu fais dans la journée, ça ne donne pas. On a bloqué tes parents. J'ai un esprit qui a parlé l'autre jour d'attraper une fille, que j'ai bloqué sa mère. Je voulais tuer sa mère depuis, mais je dois d'abord la tuer, elle, la fille. Tu dois être le genre que même s'il faut sortir aller dormir au sol. Tu pars dans les stations d'essence la nuit, tu te couches, tu dors. Je vais sortir de la maison des gens aujourd'hui cette année. Certains, vous voulez sortir de l'emploi. Tu dois décider que l'année 2023, c'est là. Ça ne sert à rien de dire que 2023 ne sera pas comme 2022. Tu dois avoir des points clés. Tu dois avoir des décisions clés. Parce que si tu fais les mêmes choses que tu faisais l'année passée, certains, vous, je peux dire au moins la moitié, c'est là que vous n'économisez pas l'argent. Tu as décidé que 2023, je vais mettre de l'argent de côté. Je vais aussi rester en juin comme ça. Je vais regarder mon compte. Je vais voir un million de francs CFA que tu as économisé. Est-ce que vous savez qu'il y a des esprits qui vous empêchent d'économiser? Ou bien ton, ton, ton compte bancaire un plafond que dès que ça atteint comme ça, pof, l'argent part. Dès que ça arrive, pof, pof, pof l'argent part. Observez-vous même votre vie. Dès que ton compte arrive à 3000 euros, Regarde tes relevés bancaires, donc tu vas voir que ta balance n'a jamais dépassé 000 euros. Quand tu économises l'argent, je vous ai tout parlé de la dîme. Il sait que vous n'avez pas payé vos dîmes. La dîme, c'est 10%. Sors ta dîme, tu payes. Toi, ah, si tu c'est 5 millions. Ça veut dire que 5 millions. Je vais donner. Attends, 1 million, c'est combien C'est 100 000. Ça veut dire que je dois donner 500 000. Non, oh, c'est beaucoup. ne pas donner 500 à la fin. 500 000. Non, non, non. Béta, il ne paye pas ma dîme. Béta, il ne paye pas ma dîme. Tes 5 millions là, que tu vas prendre à la banque, ça va finir, tu ne vas rien, tu vois, j'ai fait quoi avec l'argent là, tu reviens encore, tu calcules. Mais attends, j'ai donné, donné la page, j'ai fait comme ça, là. je ne comprends pas, j'ai fait quoi avec les 5 millions là. Je vous donne des principes, ce sont des principes spirituels. Un principe spirituel est différent de ce qu'on vous enseigne à l'église. Généralement l'église, vous enseigne la religion. Viens nettoyer l'église, le pasteur va te voir, ma chérie. Euh, viens faire ceci, on va te voir. Je change de chargeur. Quand c'est à 2%, je mets sur l'autre. Après l'autre à 3%, je tire. Donc si c'est qu'il va s'éteindre, ça va s'éteindre aussi. Actuellement, ici c'est à 3%, ici c'est à 2%. À, à l'église, là, on vous enseigne quoi principe de la dîme quand vous payez la dîme à l'église est ce que vous connaissez pourquoi vous payez est ce qu'ils vous ont expliqué tu crois que tu payes la dîme pour faire plaisir au pasteur pour que le pasteur il, il vient toller sa maison et après quand tu donnes tu donnes après un moment tu te fâches tu te fatigues tu te fatigues moi je paye ma dîme depuis hein? Hein? non non non non non non non non non j'ai les vidéos sur la page qui expliquent tout ça je ne parle pas au hasard sur TikTok, j'ai des vidéos sur la dîme. Allez fouiller mes vidéos. Sur Facebook. Allez sur YouTube, le même nom que sur Facebook de Academy. Regardez, j'ai plein de vidéos. J'ai au moins 300 vidéos en ligne. Asseyez, vous vous écoutez. Et si tu pars à regarder les vidéos par la foi, en disant que Seigneur, montre-moi. Tu vas voir quand tu vas cliquer sur une vidéo, le message qui aura dedans, ce sera ton message. Alors, ça, c'est aussi un autre truc. Ah, il y a tellement de vidéos que moi, je ne vais même pas regarder. Ah, moi, il ne veut pas. Il faut qu'elle me dise une fois. Eden, pardon, je t'en prie, Eden. Je vois où tu es en train d'enseigner les gens ici-là. La dîme ne se donne pas sous deux formes. Tu vas faire ça, le que gars. Va... Pardon, je t'en prie. Fais ta page où tu vas expliquer. La dîme, on dit que tu peux donner sous plusieurs formes là. Ça veut dire que tu vois... La personne va prendre une... Et quand je vous dis... La dîme, c'est 10%. 10% de ton revenu. Premièrement. 10 ou plus. C'est pas quelqu'un se dit tôt qu'est-ce qu'il d'expliquer fait, aux gens Qu'est-ce qu'il se donner sous plusieurs formes Il va porter un sac derrière, il va partir donner à sa grand main au village, avec que j'ai payé ma dîme. Pardon, je vous en prie. Deuxièmement, la dîme se retourne là où tu es nourri spirituellement. La dîme, c'est une forme de remerciement spirituel. En anglais, on dit « acknowledgement ». Je reconnais que mon inspiration... Oh, Dieu me parle, les ancêtres me parlent, mes anges me parlent. Je, je, je suis restauré à travers les enseignements que je reçois ici. Je sais qu'il y en a que vous divisez la dîme, vous pouvez donner à cinq endroits différents. Soyez vraiment très, très, très méticuleux là-dessus. La dîme doit se semer dans une terre fertile. Et pour payer ta dîme, tu dois tout demander à Dieu, Seigneur, voilà la dîme ici. Je dois aller donner ça où Où est l'endroit tu sais que ce n'est pas moi. Elle va donner dans ton église. Mais ne viens pas écouter mes vidéos. Parce que le problème, le contraste que je vois souvent dans certains d'entre vous, tu viens, tu m'écoutes. Ce que je te dis, ça, ça, ça résonne. Mais c'est vrai. Maintenant, tu pars. Il y a une, l'année passée, elle me disait, euh, j'ai envie de quitter mon église. Tu penses que quoi? J'ai dit, ma chérie, tes choix doivent être les tiens. Toi et le Saint-Esprit. Parce que si tu fais ça, le jour où tu vas vouloir me quitter, tu vas encore demander à quelqu'un d'autre que je quitte la fille là. Moi, je ne suis pas sur ça. Ma grand-mère disait que moi, c'est un Je suis pas sur ça. Et ne viens pas payer ta dîme chez moi. Tu crois que quand tu vas payer la dîme, okay, comme j'ai donné un million, elle va, elle va me regarder maintenant. Hmm. Elle va maintenant, je, je, je, je serai en priorité. Tu vas mentir. au pam, tu as saoulé. Elle te dit, tu vas envoyer ta dîme. J'ai expliqué comment vous devez faire la prière sur la dîme. Et ta dîme, Malachi chapitre 3, versets 10, 11 et 12. Seigneur, avec cette dîme, je te retourne 10% de mon revenu. Père, j'ouvre sur moi les écluses des cieux. J'enlève la malédiction sur moi, c'est ce que la Bible dit. J'appelle la bénédiction en abondance. J'enlève le dévoreur. Les appareils qui se gâtent à la maison, la voiture que tous les jours tu es au garage, ça, on ne arrange pas. Je peux vous dire le nombre de personnes qui m'ont donné des témoignages. J'ai dit, j'ai payé la dîme, j'ai eu la réduction pour ça. J'ai payé la dîme, on m'a donné ça. J'ai payé la dîme, on m'a fait ceci. Ça libère, ça te délivre. Et l'ennemi va vous attaquer sur la dîme parce qu'il connaît.